Donc euh, moi, je prends la parole au nom du collectif euh, du Contre-Sommet. Le collectif du Contre-Sommet, c'est un groupe d'associations qui se sont réunis depuis plusieurs mois pour organiser ce Contre-Sommet. C'est le quatrième jour. On est très content de voir autant de monde. Malheureusement, la salle euh, ne permet pas d'accueillir tout le monde, mais on est super content du, du succès euh, remporté. Euh, c'est le quatrième jour. Euh, le jeudi a été un peu assombri par euh, l'arrestation de sans papiers qui sont venus... Euh, participer au, au contre-sommet. Deux d'entre eux ont été envoyés en, en centre de rétention administrative. Donc, ça montre bien l'importance aussi de, de ce contre-sommet, de dire que la société civile africaine, ce n'est pas que celle qui est invitée par Emmanuel Macron lors du sommet, mais c'est aussi euh, des migrants ou des personnes qui vivent en Afrique. Oui, et il y a une action juridique en cours pour ces personnes-là. Aujourd'hui, le temps, donc, on va accueillir Fanny Pigeot, qui a été invité par les Amis du Monde Diplomatique. Et ensuite, Raphaël Granvaux, de Survie, qui viendra parler des opérations militaires en Afrique. Et surtout, cet après-midi, à 15h, il y a une manifestation qui partira de Plan Cabane jusqu'à Place de l'Europe. Et donc, on vous invite à venir nombreux à cette manifestation. Il y a plein d'autocollants en dehors que vous pouvez prendre pour les coller le long de la manifestation. Voilà. Merci à tous. Moi, je prends la parole au nom de la Carmagnole qui vous accueille ce soir dans ses locaux. Euh, je... Ce matin, ce matin. <rire> ça prouve bien qu'il y a un petit manque de sommeil. <rire> je suis désolée. Donc ce matin, on est très heureux de vous accueillir tous pour euh, cet événement du Contre-Sommet. On a ouvert les, nos portes euh, toute la semaine depuis mercredi soir. Et on voulait vous dire un petit peu en deux mots, enfin, je voulais vous dire en deux mots un peu ce que c'était. C'est une association euh, loi 1901. On dit qu'elle est gérée par des coopérateurs parce qu'effectivement, elle tient grâce à des coopérateurs, mais ce n'est pas une coopérative. Elle tient grâce à des coopérateurs qui participent régulièrement tous les mois en donnant un peu de sous et qui viennent aux assemblées générales qu'on a tous les ans et surtout aux agora qui ont lieu par une fois par mois, et qui permettent, euh, voilà, et puis il y a un conseil d'administration qui est élu pour euh, gérer le, le quotidien. C'est un lieu où se réunissent, c'est un lieu culturel, un lieu politique, mais absolument pas affilié à aucun parti politique, c'est-à-dire on dit qu'on est politique progressiste, mais on n'est pas euh, du tout euh, affilié à quelque parti que ce soit, c'est même dans notre charte. Euh, on est un lieu où il y a beaucoup d'événements régulièrement, on a aussi beaucoup de d'associations euh, vertes, entre guillemets, qui se réunissent dans nos murs, pour bien montrer. Alors, il y a, il y a Greenpeace, il y a euh, Alternatiba, ensuite, il y a ANV COP21, et puis peut-être quelqu'un d'autre encore, si tu peux m'aider. Enfin, voilà. Donc, euh, c'est un lieu d'ouverture, c'est un lieu où on, on, on accueille des groupes de musique aussi, on accueille des poètes, on accueille... Euh, voilà. Donc, on vous invite aller sur le site de la Carmagnole et puis éventuellement à vous inscrire. Quand vous êtes inscrit au bar, vous n'êtes pas adhérent de la Carmagnole au sens propre, vous êtes uniquement ami de la Carmagnole grâce au bar. Ce n'est pas tout à fait la même... C'est d'ailleurs deux associations, frères, mais pas différenciées. Voilà, merci beaucoup. Euh, bon, je ne vais pas être longue, donc les Amis du Monde Diplomatique qui participent au Contre-Sommet euh, ont invité Fanny Pigeot, euh, euh, qui est journaliste et qui écrit dans le Monde Diplomatique, dans Mediapart, entre autres publications, et euh, donc elle est l'auteur elle est l'auteur d'articles sur l'Afrique, puisque c'est son sujet, et en dernier lieu d'un article paru au mois de janvier sur Bolloré, euh, Bolloré au, au Cameroun, euh, voilà, un article qui décrit le, le, enfin, un peu la perte d'influence et qui a valu au monde diplomatique un procès euh, que, le, que Bolloré a perdu, mais il fait appel selon sa, tec, sa tactique. Voilà, bah, écoutez, je ne vais pas. En... Alors, on avait fait euh, il y a quelques années une conférence sur les APE qui était intéressante et que, que je, on aurait aimé refaire aussi parce que les APE, ce sont les accords de partenariat économique de l'Union européenne avec l'Afrique qui ont des effets dévastateurs et dont on n'a pas assez parlé. Et donc là, aujourd'hui, c'est sur le thème du franc CFA qui, qui va être traité. Voilà. Bonjour à tous, euh, voilà, je suis donc journaliste, je me suis spécialisée sur euh, les, des sujets liés à l'actualité africaine depuis un certain nombre d'années et euh, au cours de mon travail j'ai surtout été amenée à, à être dans des pays qui utilisent une monnaie très spéciale qui s'appelle le franc CFA euh, et c'est ce qui m'a amené au fur et à mesure de mes recherches à, à écrire, à coécrire plus exactement un livre qui s'appelle « L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du France-CFA » qui est sorti en 2018 et que j'ai coécrit avec un, un économiste sénégalais euh, extrêmement brillant qui s'appelle Ndongo Sambassila. Je précise que moi, je ne suis pas économiste, même si j'ai quelques notions. Euh, et voilà, on a, on a allié nos, nos, nos connaissances et... Et notre force d'écriture pour faire ce livre qui a été cette année traduit en anglais voilà pour ceux qui, qui s'intéressent à, à la question dans les pays anglo-saxons alors le, le franc cfa euh, je vais essayer de ne pas être trop compliqué dans la manière d'aborder les choses parce que ça peut être euh, rébarbatif de parler de monnaie quand on n'y comprend rien euh, mais c'est un sujet extrêmement important pour ceux Dès qu'on veut comprendre la nature des relations entre la France et, et l'Afrique, il faut absolument s'intéresser au France CFA, car c'est aujourd'hui, ça l'est depuis, depuis le début, mais c'est un pilier fondamental euh, de cette relation France-Afrique. Euh, c'est un outil de domination pour la France, euh, de domination économique, mais aussi politique. parce que vous, vous, Je vais vous l'expliquer euh, au cours de... De, de cette petite conférence. Mais le, la France est toujours euh, la force, euh, la puissance qui contrôle le franc CFA. Alors d'où vient cette monnaie Cette monnaie, pour ceux qui ne savent pas, a été créée pendant la colonisation. Je rappelle simplement qu'au départ, je, je, vais, je vais faire court, mais au départ, enfin au départ, pendant la période coloniale, la France a réussi à faire circuler sa monnaie à travers tout son empire colonial. Euh, elle circulait sous, sous d'autres, c'était donc le franc métropolitain, euh, qui circulait sous, sous des différents noms selon les pays et avec des signes monétaires un peu différents. Euh, mais en 1939, elle a créé, la France a créé, au moment où la guerre se déclenche, la Seconde Guerre mondiale se déclenche, la France a créé une zone franc. Qui était destinée à protéger son empire, à protéger le commerce à l'intérieur de l'empire. Donc, elle a créé cette zone, zone franc, euh, avec pour règle libre-échange à l'intérieur de la zone, donc à l'intérieur de son empire, et avec, par contre, protectionnisme au-delà de son empire colonial. Le but du jeu, c'est tant de garder les relations entre la métropole et ses colonies, relations commerciales, et de protéger aussi sa monnaie. À partir de 1945, après la, so la fin de la Seconde Guerre, la France est dans un état économique euh, extrêmement difficile et elle a besoin de reprendre le contrôle de ses colonies qui, pendant euh, la guerre, se sont, euh, ont diversifié leurs partenaires commerciaux. Et donc, à partir de là, elle, euh, il lui faut, elle, la France, euh, reprendre un peu le contrôle. Pourquoi Parce qu'elle a besoin de matières premières euh, à bas prix et elle a besoin aussi de déboucher pour ses entreprises euh, hexagonales débouchés pour leurs produits et aussi pour trouver des marchés donc en 1945 le 25 décembre exactement général de gaulle crée par décret le franc cfa qui veut dire ce style veut dire à ce moment là colonie française d'afrique donc là le message est très clair et donc c'est désormais la monnaie qui circule en AEF, c'est-à-dire l'Afrique occidentale française, et en AEF, Afrique équatoriale française, au Cameroun qui ne fait pas partie de l'AEF à ce moment-là, au Togo, dans la côte française des Somalies, à Madagascar et à la Réunion. Euh, je passe là-dessus... <coughs> Euh, L'idée est donc euh, bien de drainer les, les matières premières, les ressources de ces colonies vers la métropole, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on crée une monnaie. La, la, le franc CFA est une monnaie à ce moment-là surévaluée. Surévaluée, ça veut dire que euh, elle, euh, elle est trop forte pour euh, l'économie de ces pays qui ont des économies euh, assez faibles. Euh, mais cette, euh, à ce moment-là, le franc CFA vaut 1,70 francs français. Euh, L'idée avec cette valeur forte, c'est de favoriser les importations en provenance de la métropole euh, et de réorienter le flux euh, des exportations euh, de, des pays euh, de la zone franc vers la métropole. Ce qui va fonctionner. Ça va fonctionner si bien qu'à l'indépendance, on aurait pu croire que les pays de la zone franc euh, fassent comme les pays de la zone sterling et créent à ce moment-là des monnaies euh, nationale c'est pas ce qui va se passer pour la zone franc ça va être la seule zone monétaire qui va seule zone coloniale monétaire qui va continuer à fonctionner tout simplement parce que la france sait bien que bon elle, elle a été obligée d'accorder l'indépendance aux pays euh, à ses, à ses colonies d'afrique subsaharienne mais elle en avait aucune envie en réalité et elle a à ce moment là euh, créer des conditions qui allaient lui permettre de garder le contrôle sur ses colonies. Les conditions étant, euh, elle a fait en sorte de choisir, de faire élire, de, à travers en général des élections frauduleuses, les futurs dirigeants des pays euh, nouvellement indépendants. Donc elle s'est arrangée pour choisir les dirigeants, mais elle a aussi en même temps imposé euh, ce qu'on appelle les accords de coopération. L'idée étant, si, euh, enfin, euh, vous aurez l'indépendance que si vous signez ces accords de coopération. Et ces accords de coopération concernaient euh, les aspects militaires, les aspects monétaires, les aspects commerciaux, les aspects euh, culturels, bref, tout un ensemble de domaines qui permettaient à la France de garder le contrôle sur ses colonies à travers ces accords de coopération dont certains sont restés secrets assez longtemps. Et dans ces accords de coopération, donc il y avait la monnaie qui était concernée. Et ça voulait dire que ces, tous ces pays de la zone franc, euh, l'Afrique subsaharienne, ont dû conserver le franc CFA comme euh, monnaie d'échange. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que la, le franc CFA est toujours une monnaie coloniale. Et, et la zone franc est la dernière euh, zone monétaire coloniale encore en, en activité. Dans notre livre, on s'est appuyé pour décrire ce passage à l'indépendance complètement truqué. On, on s'est appuyé sur un dessin, vous n'allez pas tous le voir évidemment, mais euh, on, a, on a décrit ce dessin dans, dans l'introduction du livre. On voit euh, un personnage qui ressemble au général de Gaulle sur un bateau euh, sur lequel a été plantée une euh, tour Eiffel. À côté, il y a un autre bateau sur lequel a été planté deux défenses d'éléphants et le drapeau ivoirien. Euh, ces défenses d'éléphants, on, on les retrouve à Abidjan, c'est une sorte de, de monument dès qu'on sort de l'aéroport d'Abidjan. Et on voit sur le bateau ivoirien des gens qui, qui, qui, qui dansent, qui sont contents. Le général de Gaulle, lui, dit « Le 7 août 1960, je vous déclare indépe solennellement indépendant. » Très bien, donc tout le monde est content sur le bateau. Il coupe, il a des ciseaux à la main et il a coupé le lien qui relie les, les deux bateaux. Mais simplement, ce que personne ne voit à ce moment-là, c'est qu'entre en, les, les deux bateaux sous l'eau, il y a une chaîne qui relie les deux bateaux et il y a écrit « France CFA » sur cette chaîne. Alors, Ce qui est intéressant, c'est une petite anecdote, mais je la trouve très intéressante pour ce qu'elle veut dire. Ce dessin, il circule depuis 2016 sur les réseaux sociaux et il n'est pas signé. C'est une caricature qui n'a pas été signée. Il se trouve que j'ai des contacts à Abidjan et j'ai réussi à retrouver qui était l'auteur de ce dessin, que j'ai contacté, à qui j'ai parlé et qui m'a expliqué qu'en fait, il avait fait ce dessin, évidemment, parce qu'il a des convictions et il sait à peu près comment les choses marchent, mais il avait peur des représailles et donc il n'a pas voulu signer ce, ce dessin pour ne pas avoir de problème avec les autorités ivoiriennes qui sont très proches des autorités françaises actuelles. Voilà, je crois qu'après coup, il a regretté de ne pas avoir signé son dessin. Et voilà, je vais le nommer, il s'appelle Yapsi, des, donc caricaturiste ivoirien talentueux. Aujourd'hui, on a deux, deux sous-zones pour cette zone franc. On a euh, une zone en Afrique de l'Ouest qui a une banque centrale, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Euh, elle regroupe huit pays, le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire étant vraiment le, le pays phare de, de cette zone parce qu'elle a beaucoup de ressources. Et puis, il y a une autre sous-zone qui s'appelle euh, la, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC. Et Elle, elle, donc, elle compte six pays, le Tchad, le Cameroun, la République centrafricaine, le Gabon, le Congo. Et la Guinée équatoriale. Et chacune de ces zones a une banque centrale. La première en Afrique de l'Ouest est à Dakar, c'est la BCEAO, Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. L'autre banque centrale est à Yaoundé, c'est la banque, la BEAC, Banque des États d'Afrique Centrale. Et chacune, ch chacune de ces zones a un franc CFA distinct, c'est-à-dire qu'il y a des billets. Ouest euh, africain, des billets euh, d'Afrique centrale qui ne sont pas les mêmes et qui ne peuvent pas s'échanger. Il faut passer par l'euro pour euh, pour changer ces euh, ces ces francs CFA. Alors on arrive là à une partie un peu technique pour comprendre pourquoi euh, on passe par l'euro. C'est parce que le, le franc CFA s'appuie sur quatre principes. Du moins, je, il y a des petits changements ces derniers mois. On va en reparler. Le premier principe, c'est la parité fixe. les, les francs CFA et il faut aussi parler du franc comorien qui fonctionne exactement sur les mêmes euh, principes. Les francs CFA sont rattachés, sont ancrés à la monnaie française et de manière fixe. Ça veut dire que leur valeur en monnaie française, aujourd'hui c'est l'euro, ne varie pas en fonction par exemple de la, de la conjoncture économique. Elle est toujours fixe et cette valeur c'est 1 euro égal 655,96 francs CFA. Ça c'est le premier principe, donc la parité fixe. Le deuxième principe c'est le libre transfert. Les transactions courantes, par exemple les règlements des importations, des exportations, le rapatriement des profits et des dividendes, tout ça, et les mouvements de capitaux, tout ça, c'est libre au sein de la zone France, ça, ça circule sans restriction en matière de change. Ça veut dire qu'une entreprise française qui fait des bénéfices au Cameroun, par exemple, peut rapatrier cet argent sans, sans limite. Donc le deuxième principe, c'est libre transfert. Troisième principe, et ça je vais en reparler un, tout à l'heure un peu plus, c'est ce qu'on appelle la garantie de convertibilité illimitée. Cette garantie, elle est euh, apportée officiellement par la France. Et l'idée, c'est de, euh, quand les banques centrales, la BCEAO et la BEAC manquent euh, de devises, ont, ont des problèmes pour euh, assurer leurs euh, engagements extérieurs, euh, la France leur prête autrefois des francs, aujourd'hui, leur prêtent des euros. Ça, c'est euh, l'architecture la, sur le, le papier. Donc, le, le Trésor français s'engage à prêter des euros en cas de pénurie de devise. En contrepartie de cette garantie, qui est en réalité totalement illusoire, je reviendrai dessus tout à l'heure, les pays de la zone franc, les deux banques centrales, ont l'obligation, autrefois, c'était l'obligation de déposer 100% de leurs euh, avoirs extérieurs en France, au fil des années, ça, ça a changé, ça a baissé un peu à 65%. Aujourd'hui, c'est 50% pour les pays de la CEMAC, de l'Afrique centrale. Récemment, il y a eu un changement pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Voilà, donc cette centralisation des réserves de change, c'est la contrepartie de la garantie accordée par la France. L'autre contrepartie, c'est aussi la présence de représentants du Trésor de l'État français dans les instances de décision de les, des banques centrales. D'ailleurs, il y a un Français, par exemple, au sein du, du comité de politique monétaire de la BEAC aujourd'hui, avec un, un pouvoir de vote, évidemment. Euh, voilà. Donc la France reste vraiment très présente au sein des, des instances de ces banques centrales. Ça a changé pour l'Afrique de l'Ouest. Je reviendrai encore tout à l'heure. Voilà les grands principes. Alors, l'argent qui est déposé euh, en France, donc les devises euh, de ces banques centrales, sont déposées sur euh, un compte d'opération. C'est un compte très spécial qui n'existe que pour, euh, pour le franc CFA. Un compte qui est ouvert dans les livres du Trésor français. C'est par lui donc, que toutes les transactions extérieures des pays de la zone franc euh, passe et quand ce compte d'opération donc euh, n'a pas assez d'argent il euh, y a un, un seuil qui est fixé et donc c'est là que le trésor français normalement doit prêter de l'argent doit prêter des euros pour remettre le euh, le niveau de ses comptes euh, de manière à ce que il y ait suffisamment pour euh, défendre aussi la parité fixe c'est très important là cette idée de, de défendre la parité fixe et donc de défendre la valeur du franc cfa Dans le livre, je ne sais plus si on utilise ce terme, euh, dans notre livre, on, on, on, on s'apesantit sur cette euh, fameuse garantie, parce qu'en réalité, elle est totalement illusoire. Elle, euh, la, la garantie française, qui est aujourd'hui d'ailleurs un argument euh, premier, dans, si on écoute les autorités françaises, les autorités françaises elles disent... Euh, nous, on est garant du franc CFA, et donc en, en vertu de cette garantie, on, on, a des, euh, on doit être au sein des, atens, des instances de décision euh, des banques centrales parce qu'on euh, prend des risques quand on, on apporte une garantie. En réalité... Euh, tout est fait pour que cette garantie ne soit jamais actionnée. Il y a un certain nombre de mesures que les banques centrales doivent respecter, donc de maintenir un taux très élevé de devises sur les comptes d'opération. Si ça baisse trop, il y a tout un processus qui, qui les oblige à ramener l'argent qu'elles ont pu placer ailleurs sur le compte d'opération. En réalité, la garantie ne fonctionne quasiment jamais. Elle n'a fonctionné qu'entre les années 80 et 90, et en général, euh, c'était plutôt, enfin, bon, c'était lié à une dévaluation qui s'annonçait. toujours est il que depuis, depuis, euh, depuis les années début des années 90, cette garantie n'a jamais joué, et elle aurait dû jouer au début des années 90 en 1994, sans doute que certains s'en souviennent. Il y a eu une dévaluation du franc CFA à ce moment-là la France aurait dû effectivement prêter des euros parce qu'il y avait une crise économique euh, terrible, euh, chute des cours des matières premières, euh, crise de la dette. Donc un certain nombre de pays étaient en grande difficulté, des pays d'Afrique subsaharienne en, en particulier, et leur niveau de, de réserve de change a beaucoup baissé. À ce moment-là, la France aurait dû faire jouer sa garantie et donc prêter les euros pour que ce niveau de réserve remonte. Elle ne l'a pas fait. Elle a, elle a plutôt suivi les conseils du FMI, et de la Banque mondiale, et elle a procédé, après, bon, ça, ça, ça a été un processus très long, parce que les, un certain nombre de chefs d'État africains étaient totalement opposés à cette dévaluation, qui allait causer euh, un certain nombre de, de problèmes sociaux dans leur pays, problèmes graves pour certains, euh, en particulier pour le, le niveau de vie des, des, des urbains, des citoyens dans les villes. Mais finalement, donc, ça s'est fait, cette dévaluation euh, en 1994. Par la suite, la France aurait pu aussi faire jouer cette garantie en 2016. Là aussi, il y a eu une chute des cours euh, du pétrole et les niveaux des réserves de change euh, des pays de l'Afrique la, euh, centrale, qui sont des producteurs de pétrole, a beaucoup baissé. La France, là aussi, a fait en sorte qu'il n'y ait pas euh, cette euh, garantie, de ne pas faire marcher cette garantie. Et elle a plutôt fait appel au FMI, ou du moins le FMI et elle se sont entendus pour que ce soit le FMI qui prête de l'argent à ces pays. Et en échange, euh, bien sûr, ils y devaient euh, suivre un certain nombre de conditions et réduire en particulier leurs dépenses publiques. Et cette garantie, elle est illusoire, et on le sait depuis le début. C'est Modi Keita, qui était président du Mali au début des années 60, qui, qui l'a bien dit euh, dans un discours euh, devant l'Assemblée nationale, il a expliqué « La France ne garantit le franc CFA que parce qu'elle sait que cette garantie ne jouera pas effectivement ». Il n'a pas été le seul à le dire. Je vais citer un autre. Alors, cette fois-ci, c'est un Français qui l'a écrit en 1980. Bernard Vinet, il a été directeur de la Banque centrale des Afriques, de, des États d'Afrique centrale et du Cameroun. C'est aujourd'hui l'actuel beac Et lui, il avait écrit, la garantie est virtuelle aussi longtemps que les institutions d'émission africains disposent de réserves. Lorsque les pays de la zone franc disposent de réserves de change, cette garantie est purement nominale puisqu'elle n'est pas mise à contribution. Ce qui fait que jusqu'à présent, en fait, si la, la parité fixe, si le franc CFA garde cette, euh, la même valeur, euh, ce n'est pas parce que la France a garanti, c'est parce que les pays de la zone franc ont suffisamment de réserves pour assurer ce, cette garantie. Or, aujourd'hui, euh, si la France continue à exercer euh, sa tutelle euh, sur le franc CFA, c'est officiellement en vertu de cette garantie. Il bon, y a vraiment un, un, un problème autour de, de ça et si vous écoutez euh, tous ceux qui défendent le franc CFA aujourd'hui, donc les autorités françaises et, et d'autres, vous vous rendez compte que jamais ils vont très loin dans l'explication sur cette garantie, ils ne veulent pas euh, vraiment entrer dans les détails. Euh, mais officiellement, c'est dit aussi, il y a eu euh, un, des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat il y a quelques mois, parce qu'il y avait une réforme qui était en cours pour euh, le CFA l'Afrique de l'Ouest, la, de la, et il y a un député, qui était même le rapporteur sur ce projet de réforme, qui, qui lui-même l'a dit en, en séance plénière, le pari est fait, donc cette garantie n'est jamais mise à contribution, le pari est fait qu'il en sera de même à l'avenir, c'est qu'on compte bien ne plus ja, ne jamais la, la, la faire marcher. Donc... C'est un petit problème. Aujourd'hui, euh, je crois qu'Emmanuel Macron dit que la France est le garant du Franc CFA. Non, elle n'est pas le garant. Elle n'est rien du tout. En réalité, si on regarde la manière dont les choses se passent, elle n'intervient absolument pas. Alors, ce qu'il faut maintenant euh, regarder, c'est qui bénéficie de cette, de cette situation, de ce Franc CFA eh bien évidemment, euh, le système n'ayant quasiment pas changé au cours des décennies, ce sont toujours les mêmes qui en bénéficient, donc ce sont les entreprises françaises, puisque le système euh, leur permet d'avoir de, des marchés captifs et stables. Euh, leur permet d'avoir des débouchés pour leurs entreprises, donc pour les entreprises. Euh, elles peuvent, ces entreprises, investir et désinvestir euh, dans les pays d'Afrique, euh, de la zone France, sans crainte euh, et risque de change. Pour la France, ça lui permet d'acquérir des matières premières euh, à bas prix et surtout des matières premières qui sont généralement libellées en dollars. Et là, elle, elle les achète dans sa propre monnaie. Elle n'a pas à débourser de devises. Ça lui fait faire des économies euh, assez importantes. Ça, c'est sur le plan économique. Euh, il y a aussi un, un aspect qui est souvent éludé, c'est que le système CFA permet aussi à, à la France de financer une petite partie de sa dette. C'est une petite partie, mais c'est une petite partie comme, quand même. En, en 1970, il y a eu un, un rapport du Conseil économique français qui écrivait « Les soldes de créditeurs des comptes d'opération sont l'une des ressources » qu'utilise le Trésor français pour financer la charge qui résulte pour lui des découvertes d'exécution des lois de finances et de l'amortissement de la dette publique. C'est un, un, un document officiel qui dit bien qu'il y a de ce côté-là un petit avantage pour la France, effectivement. Et l'intérêt a été de nouveau souligné dans un arrêt de 2012 du Conseil d'État cette fois, au sujet de la Banque des États d'Afrique centrale, qui lui précisait que l'activité de cette Banque centrale, euh, la j'ouvre les guillemets, présente un intérêt particulier pour l'économie française. Et il précisait aussi que la gestion et le contrôle de la BEAC sont notamment assurés par, la par les représentants de la France au sein de cet organisme. Là, il y a la confirmation que la France joue un rôle important euh, au sein de, euh, de ces instances. Les autres euh, bénéficiaires, ce sont aussi les élites du continent, des, des pays euh, de la zone franc, qui peuvent profiter du libre transfert pour euh, placer leurs capitaux en France, par exemple. Il y a un autre avantage pour l'État français, c'est euh, un, un avantage euh, politique. Enfin, c'est ce que je disais en, au début, c'est qu'à partir du moment où vous contrôlez la, la monnaie d'un pays, vous contrôlez en grande partie euh, sa trajectoire politique. Et on l'a vu en, en, en 2011 en Côte d'Ivoire, au moment où il y a eu cette, poste, cette crise postélectorale entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, euh, le pouvoir français avait pris parti pour Alassane Ouattara. Et or, Laurent Gbagbo avait été reconnu par les institutions euh, ivoiriennes comme le président élu et donc contrôlait l'appareil d'État. Et la France a cherché à le faire, euh, le faire chuter, comme on dit, comme les journalistes l'ont écrit à l'époque. Et les moyens qui ont été utilisés euh, dès le départ, ça a été euh, de passer par les instances euh, de, de la zone franc et d'abord de, de couper euh, l'accès aux comptes de l'état ivoirien logé à la bcao euh, ensuite de faire fermer les représentations les agences de la bcao en côte d'ivoire en, en gros le but du jeu c'était de bloquer les systèmes financiers de la côte d'ivoire et tout ça ça a été fait donc à partir de des instances de la zone franc pilotées par le ministère français de, de l'économie et euh, bon. Finalement, tout ça euh, n'a pas réussi puisqu'à chaque fois, l'administration ivoirienne trouvait un moyen de parer et de trouver des astuces pour euh, faire quand même tourner euh, cette euh, partie de l'économie et de contourner ce blocus euh, financier. Finalement, et là, ça, on vous entend parler sans doute tout à l'heure à, à, à propos des opérations militaires de la France. Donc la France, finalement, a fait marcher euh, l'aspect militaire de son appareil de répression euh, contre la Côte d'Ivoire, contre l'État de Côte d'Ivoire, pour euh, finalement régler cette question et faire euh, chuter euh, le gouvernement et l'administration euh, et Laurent Gbagbo. Il y a un argument qu'on met régulièrement en avant à propos du franc CFA, et ça, vous l'entendez de la part des, de ceux qui, qui le défendent officiellement, c'est le, le franc CFA assure une stabilité monétaire. Alors c'est vrai que les, le système fait en sorte qu'il y a un certain nombre de règles que les pays de la zone franc doivent respecter qui sont calquées sur celles de la Banque Centrale Européenne, et par exemple, il faut qu'elle maintienne un taux d'inflation assez bas. Alors ça, c'est effectivement une certaine forme de stabilité. Euh, sauf que il euh, y a d'autres problèmes qui, qui se posent, puisque euh, la stabilité, elle, elle n'existe pas par rapport au dollar, par exemple. Et quand l'euro le, euh, s'apprécie vis-à-vis du dollar, bah, ça veut dire que les productions des pays de la zone franc deviennent plus chères et plus difficiles à écouler. Et donc, ça a des répercussions sur l'ensemble de l'économie. Et puis, il faut dire aussi que cette stabilité, elle a, elle a un, coût, euh, un coût important, puisque les banques centrales, en fait, cherchent en permanence à, à maintenir au plus bas l'inflation. Et donc, cette obsession anti-inflationniste fait qu'on donne peu d'argent euh, aux, aux banques. Euh, bref, il y, a, il y a tout un, un ensemble d'inconvénients qui se posent. Je vais y revenir juste après. Et il faut aussi noter que cette stabilité ne permet pas forcément d'attirer plus d'investissements, comme le disent pourtant les officiels français en disant oui, le franc CFA permet de cette stabilité permet de d'avoir des, des contextes stables pour attirer l'argent. C'est pas vrai. Le Ghana, euh, par exemple, dont la monnaie est dite instable parce qu'elle varie, elle n'est elle pas, pas de parité fixe avec une valeur, une monnaie extérieure. Elle a un stock d'investissement direct étranger qui est supérieur à celui de tous les pays membres de l'UEMOA, de dont nous, toute l'Afrique de l'Ouest. Le CDI, au Ghana. Euh, là, je, je viens venir plus, plus en détail sur les quatre... Euh, on va parler de quatre handicaps majeurs que pose le franc CFA aux pays de la zone franc. Ben, il y a ce, justement ce régime de, de change qui est trop rigide qui empêche les pays de la, de la zone franc de se servir du taux de change en cas de, de, de, de crise et comme moyen d'ajustement. Donc, quand une crise se présente, ils se trouvent obligés de, de, de s'ajuster en réduisant leurs dépenses budgétaires, dépenses publiques, pardon, et, de, et du coup, de, de baisser le niveau de vie des populations. Donc, le premier problème, c'est ce régime de change fixe, qui est trop rigide. Ensuite, le problème, c'est cet ancrage à, à une monnaie forte, l'euro, qui n'est pas adapté pour des économies peu développées que sont la plupart de, de, de ces pays et donc ça crée une compétitivité prix qui est mauvaise et comme autrefois comme au moment où la, le franc CFA a été créé ça favorise les importations et ça non pardon oui ça favorise les importations et ça freine les exportations et puis l'autre problème qui se pose le, Troisième handicap, disons, c'est un rationnement du crédit. Comme je disais tout à l'heure, les banques centrales, en fait, elles défendent avant tout la parité fixe. Elles ont peur que si elles donnent des crédits aux entreprises des pays concernés, ça mette en péril la parité, puisque sans crédit, euh... en fait, voilà, ce qu'elles pensent, c'est que si elles accordent des crédits aux entreprises, les entreprises vont s'en servir pour faire plus d'importations, ce qui va faire baisser le niveau des réserves de change. Et finalement, ça va, tout ça fait qu'il n'y a pas assez de crédit pour les entreprises et le système, du coup, euh, paralyse toutes les forces productives puisque les entreprises sans crédit bah, ont du mal à, à fonctionner. Et ça aussi, ce, ce problème oblige les, autres, les États, eux, à emprunter à l'extérieur puisque les banques centrales prêtent très peu, y compris aux États, que ce pas seulement aux entreprises, aux États, aux ménages. Et du coup, les, les États, eux, se trouvent obligés d'emprunter à l'extérieur à des taux en général très élevés. Enfin, l'autre handicap qui se pose avec le franc CFA, c'est le, le, le, le résultat de cette liberté de transfert qui fait qu'il y a des saignées financiers énormes qui quittent, donc des, des capitaux qui quittent le continent. Au, au final, aujourd'hui, sur les 14 pays de la zone franc, 14, euh, 9 sont, sont classés parmi les pays les moins avancés. Euh, ce qui devrait euh, faire réfléchir aussi. Alors, la grande question, c'est pourquoi, puisque ce système fonctionne mal ou du moins a des conséquences euh, négatives pour euh, les économies de ces pays, et les, les maintiennent dans finalement dans un rôle de pourvoyeur de matières premières et, et les, les empêche de, de se développer, euh, s'industrialiser. Pourquoi est-ce qu'il est toujours là, ce système Pourquoi les dirigeants africains, par exemple, ne se sont pas euh, opposés à ça Alors. On le sait peu en général, mais il y a eu plusieurs moments de résistance contre le franc CFA au cours des décennies. Il y en a eu euh, assez tôt, puisqu'en 1960, je vous lisais tout à l'heure un, un, une déclaration de Modibo Keïta. Modibo Keïta, donc euh, président du Mali, il a euh, tenté de, de sortir du système du franc CFA, ça n'a pas marché. D'autres pays ont voulu aussi euh, s'en sortir, mais on eu à ont eu à subir des représailles. On peut citer notamment le, le cas de la, de la Guinée, qui est très emblématique, puisque en 1958, la Guinée, vous le savez, euh, a été le premier pays à devenir indépendant. Je ne reviens pas sur le de référendum de 1958. Enfin, si, je vais revenir dessus. Enfin, C'est le seul pays qui a dit non à, au général de Gaulle à son référendum de 1958, qui, qui disait, est-ce que vous voulez l'indépendance enfin, En gros, qui aboutissait à la question « Voulez-vous l'indépendance maintenant ou pas ?» la, la Guinée a été la seule à vouloir l'indépendance aussitôt. Euh, ce que ne voulaient en réalité pas les autorités françaises, elles ne voulaient pas que leur empire colonial soit dé, se démantèle. Donc la Guinée a eu à subir des représailles, parce que l'idée c'était de, de ne pas donner la, à d'autres pays l'envie de faire comme elle. La Guinée donc, a été indépendante tout de suite en 1958, dès que le, les résultats du référendum ont été connus. Au début, elle aurait voulu rester dans le système de la zone franc, mais avec un système un peu plus souple que ce compte d'opération très rigide. Elle euh, n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. La, la France a été ferme ne voulait pas euh, assouplir la chose parce qu'encore une fois ça aurait donné euh, des idées à d'autres la Guinée s'est lancée dans la création d'une monnaie nationale, ce qui n'était au départ pas tout à fait son objectif, mais donc elle l'a fait. Et aussitôt, il y a eu des mesures de représailles, alors là qui sont passées par des opérations militaires, mais l'idée aussi c'était de faire tomber ses ce n'était pas que euh, d'empêcher la création de cette monnaie. Je il qu'il y a eu des opérations de déstabilisation monétaire, mais militaire, mais aussi monétaire. La France, les services secrets français ont créé une fausse monnaie euh, guinéenne qu'ils ont fait circuler, et euh, bah, ça a créé évidemment euh, une situation chaotique. Euh, qui, a, qui a déstabilisé euh, l'économie du pays. Ça, c'était donc au début des années 60. Il y a eu un autre moment de contestation assez important au début des années 70, qui a été porté par des dirigeants africains, euh, qui, eux, s'étaient rendus compte que ce système ne les, leur permettait pas de développer euh, leur pays, et donc, ils ont demandé un assouplissement de nouveau à, à la France, de manière très officielle. Alors, au début, les Français ont eu une attitude qui est assez similaire à celle qu'on observe aujourd'hui. Ils ont euh, fait semblant de ne pas comprendre, ils ont fait semblant de ne pas entendre, et puis finalement, ils se sont rendus compte qu'il euh, y avait de plus en plus de chefs d'État qui demandaient euh, des changements. Et là, ils ont lâché un peu de l'Est pour euh, en fait euh, réussir à sauver l'ensemble du système. Ils ont lâché un petit peu de l'Est, mais qui était très, très faible, puisqu'au final, ça s'est traduit par une africanisation des banques centrales, c'est-à-dire que le personnel des banques centrales, donc la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et la Banque centrale des États d'Afrique centrale, s'est africanisé. On a placé des Africains dans ces banques. Jusque-là, ils n'étaient que Français. Et le siège de ces banques, qui était à Paris, s'est déplacé. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'un est à Dakar et l'autre à Yaoundé. Ça a été à peu près euh, les, seules, euh, les seules concessions que la, la France a faites à ce moment-là. J'ai oublié de... de de Parler quand même de, du cas aussi du Togo qui est important en 1963. Le président du Togo, Sylvanus Olympio, a été assassiné dans des conditions extrêmement troubles. Et il se trouve qu'il lui aussi avait un projet de lancer une monnaie nationale qui était assez avancée. Et une fois que euh, Sylvanus Olympio a, a été euh, tué, et bah, ce projet a été complètement euh, mis de côté et oublié. Et c'est l'un de ceux Qui appartenaient au commando qui leur est assassiné, certains Etienne Nassim Beyadema qui a pris le pouvoir et qui est aujourd'hui le fils est toujours au pouvoir. Donc on voit une continuité et on voit aussi une continuité dans le fait qu'il n'y bah, ait pas eu de projet de monnaie nationale depuis. Il y a eu quand même deux pays qui ont réussi à quitter la zone de France, c'était en 1973, c'est la Mauritanie et Madagascar. Et le cas de Madagascar est assez intéressant parce que. Euh, à ce moment-là, il y a eu une petite dissension. Le président Pompidou, lui, n'était pas opposé à l'idée que Madagascar sorte du système parce qu'il trouvait que Madagascar rapportait pas assez d'argent à la France, voire lui coûtait de l'argent. Tandis qu'au ministère des Finances, on aime bien garder l'empire colonial, l'empire monétaire intact. Et là, il y a eu des résistances. Enfin, il y a eu... Il y a eu cette petite dissension, finalement, qui a sans doute permis à Madagascar de quitter le système. L'autre chose, l'autre point important qui peut être utile aujourd'hui à, à rappeler, euh, puisqu'on est dans une phase aujourd'hui où il y a une contestation de plus en plus forte vis-à-vis -vis de ce système, c'est que si Madagascar a pu sortir aussi euh, du système, c'est parce que euh, à ce moment-là, c'était la, euh, la période où venait de se produire une contestation contre le pouvoir néocolonial de Madagascar, contre le pouvoir de... Philibert Tirhanan, qui était très pro français, et ceux qui l'ont remplacé. Donc à l'issue d'un, il a, il a finalement la contestation populaire a fait qu'il a, il a lâché le pouvoir, il a remis le pouvoir à, à l'armée. Euh, ceux qui à ce moment-là donc ont récupéré le pouvoir. Non, non seulement avaient le soutien de la population qui disait qu'il faut remettre en cause les accords de coopération avec la, avec la France, mais eux aussi étaient convaincus. En fait. Et eux n'avaient pas, pas de lien, en tout cas de subordination vis-à-vis -vis de la France. C'est Didier rattirac qui était capitaine de frégate, bien qu'il ait été formé en France. Euh, C'est lui qui était ministre des Affaires étrangères plus tard, donc il devient bras président. C'est lui qui a négocié les accords, à, enfin, la, la sortie de la zone franc avec la France, et il, il a été très ferme dans, dans sa posture, donc il a euh, la France a dû se résoudre à laisser euh, Madagascar sortir du système en 1973. Et depuis, donc la Madagascar a sa propre euh, a sa monnaie nationale, qui euh, fluctue, qui n'a pas toujours... Euh... Enfin, L'économie euh, malgache et, et, et dans euh, est en difficulté, mais ce n'est pas seulement dû à la monnaie et, et jamais l'idée... Euh, il aurait fallu rester dans la zone franc, on a circulé chez les élites malgaches. En tout cas, moi, j'en ai pas connaissance. Alors, on arrive à la situation actuelle qui est assez intéressante. Donc, je disais que vous l'avez vu sans doute, il y a eu contestation depuis plusieurs années maintenant, depuis 2015, je dirais, dans les pays de la zone franc. Il y a certains, certaines organisations. De militants, d'activistes, comme on dit aujourd'hui, qui, qui contestent l'existence de cette zone franc, qui contestent l'existence de, de ces francs CFA en disant que ce n'est pas normal que ce soit la France qui continue à, à, à diriger tout ça. Il y a eu des manifestations à, à Dakar. On a, il y a un billet de France CFA qui a été brûlé devant les caméras de télévision. Alors là, c'était le, le, le choc. Et il y a des opposants politiques aussi euh, qui commencent depuis quelques années à se faire entendre de plus en plus sur cette question-là, alors que jusque-là, c'est un sujet assez tabou euh, dont on ne parle pas. Euh, donc il y a Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire Ousmane Sonko en, au Sénégal qui ont dit des choses assez dures sur le français CFA enfin, en disant qu'il fallait sortir de, de, de ce système alors partons contre côté politique française il y a peu de, de réactions euh, et là aussi on retrouve dans la réponse que font les autorités françaises à tout ça, le même processus qu'elles qu ont suivi au cours de, de, de, de, de décennies passées, au début euh, elles ont fait semblant de voilà, de ne pas comprendre. Elle répondait oui, non, mais la, le franc CFA, c'est une monnaie africaine. Nous, on n'est pas du tout là-dedans, ou si peu, ou bon, si, d'accord, mais on est juste, euh, on est là pour rendre service, euh, on est là, euh, à la limite, pour des raisons humanitaires, et on est là parce qu'ils nous le demandent. Et, bon, et puis finalement, je crois que c'est Emmanuel Macron qui a dit en 2017 à Ouagadou, le, le franc CFA, c'est un non-sujet pour la France circuler, rien avoir nous, on n'est pas là-dedans. Et puis, finalement, le discours a changé parce que la contestation continuait. Et là, le discours a été de dire, bon, d'accord, oui, peut-être qu'il faudrait des changements. On est ouvert à l'idée de changement. On est ouvert à l'idée euh, que le, le franc CFA change de nom, puisque c'est ça qui vous choque. Euh ce que je ce n'ai que pas, pas précisé, c'est que le, le nom a, a changé au fil des, des décennies, justement parce qu'il y avait des contestations, le n'est plus colonie française d'Afrique, mais c'est euh, communauté financière africaine et coopération euh, financière, euh, voilà, pour l'autre. Bref, euh, les, le, la, le sigle, l'acronyme la, a changé de, de signification. Mais bon, ça reste CFA, et tout le monde pense à colonie française d'Afrique. Donc, on est ouvert à des changements sur le nom, on est ouvert au, aussi au, au, à des changements sur le périmètre. Pourquoi la zone franc ne s'étendrait pas En gros. <rire> C'est à ça qu'on est arrivé. Et puis, la tension commençait continue à continuer à, à monter, et c'est là qu'on arrive en, en décembre 2019 à Abidjan. Emmanuel Macron se rend à Abidjan, et là, surprise, il fait une déclaration avec son homologue Alassane Ouattara euh, pour annoncer une réforme du franc CFA d'Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale est restée de côté. Et là, c'était à la surprise générale. C'est-à-dire que même la BCAO n'était pas au courant. Donc la Banque centrale la plus concernée, les citoyens ne l'étaient pas non plus, les entreprises non plus. Et certains ont même cru que c'était une blague hein, parmi euh, tous ces responsables. Et pourtant, ça n'était pas... Euh... Enfin, ça n'était pas officiellement, mais en réalité, si on regarde de... ce que... F... Ce à quoi aboutit cette réforme, si, c'est une blague. Euh, on a fait un article avec toujours mon co-auteur, euh, Dongo, sans Bastila. On a fait un titre, je crois, je ne l'ai pas ici. On a fait un article disant euh... Ah, si, c'est ça, La farce de mauvais goût de Macron et Ouattara. Pourquoi c'était de, de, de, de, de mauvais goût pour... Pourquoi c'était une farce C'est parce que, en fait, les trois proposition, enfin, la réforme aboutit à trois choses. Un soi-disant un changement de nom, le français fan ne s'appellera plus français FAM, mais s'appellera ECO. Pour l'instant, il n'y a aucun texte qui, qui parle de ce, de, de ce changement de nom. L'autre euh, grande euh, innovation, grand changement, c'est plus d'obligation de dépôt. C'est-à-dire qu'effectivement, la Banque Centrale des, Ati, des États d'Afrique de l'Est, la BCE, n'a plus l'obligation de placer 50% de ses réserves sur le compte d'opération. Très bien. Et fin de la représentation française dans les instances de la BCAO. Ça, c'est les trois points de la réforme. Bon, mais ça, c'est dans... Si on regarde profondément de quoi il s'agit, on se rend compte que finalement, tout est fait pour... Bon, d'abord, le changement de nom, il n'est pas effectif. Hein. Euh, encore une fois, on n'a trouvé aucun texte qui dise que le franc CFA va s'appeler désormais ECO. Ça rime avec euro, mais c'est surtout euh, l'écho, en fait, c'était le nom. En fait, c'est une, une entourloupe. Le nom écho a été choisi par les pays de la CDAO. Les, la CDAO, c'est la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Et la CDAO, elle regroupe 15 pays, dont ceux de la zone franc. Or, la CDAO a depuis les années 80 un projet de monnaie commune. Et le nom choisi pour cette monnaie, c'est l'écho. Donc en voulant renommer le franc CFA écho, en fait, les autorités françaises, ce sont elles qui pilotent tout ça, veulent faire capoter ce projet de monnaie commune qui n'est pas bon pour elles, puisque euh, ça ferait disparaître le franc CFA et leur euh, tutelle sur cette monnaie. Oui, la CDAO comprend le Ghana, le Nigeria, etc. Et là, le, le, en fait, le, le, si on regarde bien, le projet de la, de la, des autorités françaises, c'est de détendre la zone franc en fait, détendre la zone franc en récupérant le Ghana, surtout pas le Nigeria, parce que le Nigeria est un pays euh, dynamique, puissant et qui prendrait le dessus. Et donc, de, détendre la, la, la zone franc-CFA renommée ECO, Enfin, pour l'instant, ça reste un, un projet, une idée, Bon, mais voilà, euh, sur ce, le nom, déjà, il y a un problème. L'autre, euh, sur la question de plus d'obligations de dépôt, bah, effectivement, euh, sans doute que le compte d'opération a été fermé, on ne sait pas très bien, mais il y en a forcément un qui est resté ouvert, puisque euh, il n'y a aucune euh, aucun changement sur la question de la garantie. La France est censée toujours euh, apporter des euros euh, il vous fera bien qu'il y ait un compte pour que ces euros soient hypothétiquement déposés quelque part. Et l'autre question sur la fin de la représentation française dans les instances de la BCAO, là aussi, elle est, elle est complètement... Euh elle n'est pas illusoire, mais elle est, elle est, elle est contournée par d'autres dispositifs qui sont mis en place euh, pour remplacer tout ça. C'est-à-dire que les, les, les, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest a pour obligation de faire du reporting quotidien, en fait, euh, pour le Trésor français. Donc le Trésor français garde en fait son, son, son, un outil de contrôle et un outil, de, un droit de regard sur tout ce que fait la BCAO pour, en tout cas, ses réserves de change. Donc euh, la, la réforme, en réalité, euh, c'est une fausse réforme. Et alors, l'autre question qui est assez uh, intéressante et qui montre bien que tout ça euh, n'est absolument pas démocratique, c'est que la, cette réforme a été soumise au Sénat et au, à l'Assemblée nationale française en fin et début d'année euh, de cette année. Les parlementaires en ont débattu, euh, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat ils en ont débattu pendant des séances euh, en commission, puis ensuite en plénière. Euh, mais, bon, d'abord. Au cours de ces débats, on a vu qu'un certain nombre d'entre eux ne comprenaient pas, ne savaient pas comment fonctionnaient les choses. Donc, ils ont un, un problème un, de sous-information assez euh, important. Et l'autre chose à noter, c'est qu'en en fait, la réforme était déjà en, en mise en œuvre avant même qu'eux ne l'approuvent, ce qui n'est pas normal. Normalement, un traité international passe, il y a un, un, un article de la Constitution qui dit bien qu'avant une mise en œuvre, il faut qu'il ait été euh, adopté, ratifié l'éco n'existe enfin, pas. Non, les... le Franc CFA existe toujours en Afrique de l'Ouest. Il fonctionne de la même façon, avec quelques petites évolutions cosmétiques. Euh, mais sinon, non, on ne parle pas d'éco. Il y a toujours des billets en Franc CFA. Je ne crois pas qu'il y ait de projet de créer des, des billets et des... de la monnaie, euh... des... des pièces de monnaie euh, éco. Absolument pas. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais les la... ces billets de monnaie France CFA et ces pièces sont fabriquées en France, les uns à Chamalière, les autres à Pessac. Et ça, ça, Ces marchés de fabrication de billets CFA représentent une grande partie de l'activité de, des imprimeries de la Banque de France. Ça fait penser à l'écu, oui, mais en fait, c'est la diminutive de ECOAS, ECOAS euh, étant l'acronyme anglais pour la CDAO. Donc c'est le projet, cet écho, c'était le projet de la CDAO au départ, c'est pour ça qu'on l'a appelé écho. Donc la France prend ça, le, le, le vol en fait, a volé ce, ce nom. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le, le, les billets euh, de l'Afrique de l'Ouest et les billets de l'Afrique centrale ne sont pas interchangeables entre eux. Il faut passer par l'euro pour obtenir euh, l'équivalent. Alors, il y, y a un certain nombre d'économistes de, hein, qui, depuis très longtemps, euh, travaillent sur le, le franc CFA. On fait des propositions, je pense à, à Samir Amin, euh, franco-égyptien, à... À Joseph a Camoune aussi très brillant, qui, a, qui avait écrit un livre en 1980 euh, qui s'appelle euh, monnaie servitude et liberté", si je ne me trompe pas. Chacun a, a, a réfléchi à des, des moyens de sortie, et aujourd'hui, dans, dans, dans le livre, on, on en donne quelques-uns, des moyens de sortie de, ce, de cette zone franc, de ce franc CFA. Et nous, dans le livre, on a pr privilégié une, euh, un moyen en particulier, ce serait en fait bon, de mettre fin à ces accords euh, de coopération monétaire avec la France et de créer euh, des monnaies nationales, ce qui, qui semble aujourd'hui le, le plus réaliste qu'une monnaie commune qui est plus compliquée à mettre en place. Euh, voilà, je ne vais peut-être pas continuer là-dessus, c'est peut-être un peu technique, je ne suis pas forcément la meilleure pour en parler, la plus euh, à même d'en parler. Voilà, il y a, il y a, on en parle dans le livre de, de ces possibilités de, de sortie du français. Enfin, voilà, les, les, les pays de la zone France ne sont pas condamnés à rester dans cette zone franc, mais il faut évidemment un, une volonté politique et des dirigeants qui, euh, qui aient le courage d'en sortir. Or, aujourd'hui, on sait qu'une partie des dirigeants arrivent au pouvoir par des systèmes euh, dans lesquels la France reste très impliquée euh, et joue un rôle très important. Voilà, je vais finir peut-être sur deux, deux, deux choses qui m'ont frappé pendant les recherches que j'ai faites sur cette question. C'est d'abord de constater qu'il y a un intérêt, euh, enfin non, il y a une absence d'intérêt en fait, total ou quasi total de la part des économistes français sur la question du franc CFA. C'est assez euh, étonnant à, à remarquer. Euh, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a fait ce livre, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait assez peu de littérature euh, disponible pour des citoyens ordinaires qui n'ont pas forcément de connaissances en économie par exemple et donc il y a un, un des intérêts des, des économistes français de beaucoup il y a très peu d'économistes qui s'y intéressent de près et s'ils s'y intéressent de près en général ils sont plutôt dans une posture de soutien à la politique française dans ce domaine et, et, et et à l'inverse quand on a eu des échanges mon côté et moi avec des économistes américains politistes américains économistes euh, allemands pardon euh, britanniques canadiens la plupart ne connaissent pas le, le système du franc cfa et la plupart sont totalement stupéfiés effarés de savoir que ce système existe existe encore qui est donc encore une monnaie coloniale euh, qui, qui fonctionne et Ouais, c'est assez, assez, euh, oui, assez frappant de, de, de voir cette différence. L'autre chose assez frappante, j'en ai un peu parlé, c'est qu'au fil des décennies, on voit que le, finalement les critiques ont toujours été les mêmes. Nous, ce qu'on dit dans le livre n'a finalement rien de nouveau. Ça a été dit euh, au début des années 60, début des années 70. Samir Amin a fait tout un rapport là-dessus. Enfin, on n'apporte on rien de neuf, hein, mais euh, ce sont des choses qui restent euh, peu connues, pas diffusées, malheureusement et alors je pourrais sur le par exemple la, la garantie, la fameuse garantie il y a un journaliste, Paul Fabra économiste aussi qui avait écrit je crois que c'était en 1972 dans Le Monde il avait bien dit lui aussi il parle de garantie illusoire euh, et il dit la garantie du trésor français existe à condition de ne pas jouer bah, tout ça, ça on le sait mais euh, voilà, on assiste à une pièce de, de spectacle qui, qui elle ne change pas avec des acteurs qui sont finalement un peu les mêmes, qui se ressemblent tous et on, on arrive à euh, ce processus stupéfiant donc de fausses réformes finalement qui, qui se passe et qui a été accueilli par les médias français par euh, ça y est c'est la fin du Franc CFA, la fin du Franc CFA est, on, est annoncée, il y a eu vraiment unanimité, peu de recul sur le fait que non, si on regarde, si on gratte, on se rend compte que non, il n'y a, a pas réellement de changement, et d'autant plus que pour le, le cadre du Franc CFA de la, de la zone d'Afrique centrale, lui il est toujours là, il n'a il a pas de, de changement pour lui, en tout cas pas pour l'instant. Voilà, je vais m'arrêter là peut-être. Bon ben merci Fanny. Je crois que c'était très éclairant. Est ce que il y a des questions sur un sujet qu'on connaît effectivement très, très peu, très mal. où c'est qu'il est Irène tu es Joëlle est-ce qu'on peut le lui faire passer merci pour votre intervention, merci beaucoup en fait je vais je n'ai pas forcément tout écouté, donc si jamais je, ce que j'avance a déjà été dit, je m'en excuse parce que j'ai dû sortir pour régler un, un problème avec des gens qui voulaient entrer. Alors ce que je voulais ajouter, c'est que hier on a fait une conférence sur Thomas Sankara, principalement, et que euh, une, une des explications qui font qu'il était euh, dans le, le visé par l'impérialisme, c'est qu'il avait un projet lui aussi de créer une monnaie, le Cory. Et ça, on ne le dit pas assez, on ne le dit pas souvent. Et comme celui Olympio au Togo, évidemment, le fait de vouloir faire une monnaie, ça veut dire euh, entraîner ses pairs en dehors du giron français, ça fait très mal. Donc c'est une raison qui a qui poussé les Français à le faire disparaître. À le faire disparaître. Euh, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que euh, quand on parle de la dévaluation en 1994, hein, il faut savoir... Bon, ne pas avoir sa monnaie qui est fabriquée à chamalière, ne rien décider, s'il y a vraiment la preuve qu'il n'y a pas d'indépendance, voilà, celle-là, elle est essentielle. Quand on dit en 1994, on va dévaluer la monnaie, nous sommes dans une zone franc, la France et ses partenaires, entre guillemets partenaires, il faut savoir qu'ils euh, l'ont appris, ils l'ont appris, on ne les a pas consultés, c'est baladieux les FMI qui ont décidé cette dévaluation. Euh, cette dévaluation, on disait, eh bien oui, ben les États africains, ils dépensent trop. Ils vivent au-dessus de leurs moyens. Leur balance de paiement, je ne vais pas faire un truc technique, est de façon chroniquement déficitaire. Donc, ils dépensent trop. Il faut dévaluer hein, leur pouvoir d'achat. Si on dévalue, euh, la monnaie sera plus faible et sera plus en rapport avec euh, le poids de leur économie. Et puis, ce qu'on disait, surtout, surtout, surtout, si vous dévaluez, vous pourrez vendre davantage parce que vos produits seront moins chers et ils seront plus compétitifs. Donc, le problème, c'est que la, le Burkina Faso, il fait du coton. Donc, on lui dit, tu vas pouvoir vendre plus parce que ça sera moins cher. Donc, il faut en faire beaucoup. C'est que le Burkina Faso fait du coton, mais il n'est pas le seul. Il y a le Mali aussi, il y a le Tchad aussi. Donc, forcément, il offre excédentaire par rapport à la demande parce que les, les entreprises vont, qui fabriquent des vêtements ne vont pas acheter plus de coton s'ils si, si n'en ont pas besoin, ne vont pas acheter plus de coton pour faire plaisir aux au producteurs, au aux au pays en question. Donc, exportation limitée, de recettes d'exportation limitée parce que, évidemment le marché, la, la demande, puisque dans les années 94, une crise la demande ne change pas mais l'offre est tellement importante que évidemment voilà euh, ça chute drastiquement mais en même temps en même temps d'évaluation ça veut dire que les produits euh, importés sont plus chers évidemment hein? mais comme nous n nous ne fabriquons rien donc tout ce que nous que ce soit les appareils de tout genre évidemment deviennent beaucoup plus chers donc résultat des courses cette dévaluation a beaucoup encore davantage appauvri les pays de la zone franc. Et puis, on a déjà dit ça, je le redis quand même, nous sommes dans une même zone et il y a, moi, il m'arrive que des gens arrivent avec des CFA pensant qu'ils étaient dans la même zone, ils pourraient faire les courses. Et bien, ils ne peuvent pas les échanger, ils sont dans la même zone franc. Et si je m'amuse à aller aussi, imaginez la CFA. Je suis dans la même zone franc que le Congo. Je vais à Brazzaville avec mes CFA ouest africains. Je ne peux pas les changer. Vous voyez un peu l'état de, de servitude. Hein? Autre chose que je voulais ajouter, c'est que euh, jusqu'ici, euh, les réserves, quand le Burkina Faso vend son coton ou son or, ces devises sont déposées au trésor français. Avant l'euro, c'est que ces devises vont aider à défendre. Le franc français, par rapport à ses concurrents, parce que vous savez, des champs flottants, c'est ça. Votre, votre monnaie est d'autant plus forte que vous avez de, des réserves de change. Si vous n'en avez pas, comme c'est la loi de l'offre de la demande, et bien votre monnaie va perdre la, la puissance. Et donc, vous aussi, France, vous allez devoir dévaluer. Et donc, les réserves de change des pays africains ont pendant longtemps aidé la France à maintenir son franc la force de son franc par rapport au yen par rapport au dollar, etc. C'est moins valable aujourd'hui puisqu'il n'y a plus de francs, c'est l'écho. Ce que je voulais ajouter d'autre, c'est que c'est l'euro, oui, oui voilà. Je voulais passer à l'écho, je suis déjà allé trop vite. Et pourtant, on dit qu'en Afrique, on a le temps, mais là, je pense qu'on n'en a pas ici. Et voilà. En fait, en fait ce elle a dit que, que l'opération euh, Macron et Ouattara avait pour de de les l'écho de la CDAO. C'est vrai, mais est-ce que vous savez dans quelles conditions ça a été fait C'est Ouattara et Macron qui le déclarent devant tout le monde et même ses pères africains n'étaient même pas certains de même pas au courant. Vous voyez l'état de dépendance. Voilà, merci. Alors, euh, question très naïve, mais comme je suis venue ici pour essayer de comprendre, j'ose. Voilà. Euh... Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Quelle est la part des investissements étrangers autres que la France euh, dans les pays africains Et dans quelle monnaie s'effectuent ces échanges Ça, je, je voudrais comprendre. Je dis cela parce que j'ai l'impression que Macron s'agite beaucoup sur la question de l'Afrique, parce qu'il a peur. Que les affaires entre la France et l'Afrique lui échappent, puisque beaucoup de pays étrangers s'intéressent aux pays africains, que je sache, la Chine, j'ai entendu parler de la Russie, de l'Allemagne, euh, bon, peut-être aussi des USA dans certaines conditions. Enfin, bon, je voudrais comprendre cela, s'il vous plaît. Merci. Euh, J'ai un peu la même question parce que la France, elle, la France elle seule n'a plus la souveraineté totale sur, sur euh, leur monnaie. C'est la Banque centrale européenne. Euh, S'il n'y a pas tout l'UE derrière ce système français CFA, ou est-ce que la France a toujours des droits euh, euh, spéciaux sur ce franc CFA. Bonjour. Bonjour, merci pour cette présentation. Je, je suis Maki, je, je représente la dynamique unitaire panafricaine et le franc CFA est un des thèmes sur lesquels nous travaillons en, beaucoup dans ce cadre-là. Je, je, je rends hommage à votre exposé et je voulais informer l'Assemblée, si vous le souhaitez, à 18h en, en visio, euh, l'économiste Nicolas Gbouhou sera l'invité de notre plateforme Dynamique Unitaire Pan-Africaine sur le thème CFA, effectivement. Et, et vous entendrez aussi un complément de de, de, de, de commentaires d'observation de sa part Nicolas Gbo à 18h sur la page Facebook Dynamique Unitaire Panafricaine. africaine Merci. Oui, euh, merci pour ton exposé. C'était très clair. Euh, moi, je me pose une question importante. Est-ce que un constat de faillite du franc CFA ne pourrait pas s'illustrer par euh, l'explosion des économies mafieuses dans toute la sous-région et peut-être même à l'échelle continentale, ce qui d'ailleurs est un des facteurs explicatifs de l'intervention militaire française sur les routes sahariennes, euh, entre le Sahel et les, les pays d'Afrique du Nord, la Libye, etc. Donc, euh, le développement de l'économie mafieuse, qui nous amène aussi à poser la question du Nigeria, parce que le Nigeria est aussi un des champions en matière d'économie mafieuse. Il y a tout un savoir-faire derrière. Hein, Ce n'est pas un jugement moral que je porte là-dessus. C'est simplement que sortir du système CFA, c'est aussi passer par l'économie mafieuse. Alors, je vais, je vais essayer. Ça marche, oui. Je vais essayer de répondre à la première question. Effectivement, la France est confrontée à, à une concurrence de plus en plus rude sur, dans son précaré, comme on l'appelle. Euh, donc, effectivement, il y a la Russie aujourd'hui qui est extrêmement active en République centrafricaine, euh, qui commence à l'être au Mali. Euh, C'est dû à plein de facteurs différents. À, euh, Là, il y a eu un problème de la diplomatie française, visiblement. Euh, il y a aussi cette, euh, cette idée que Alors, la France n'a pas réussi en fait à s'adapter et, et à changer son logiciel de pensée, je crois. C'est évident pour, sur le franc CFA et sur tout le reste. Euh, elle, elle, elle, elle se croit euh, toute puissante, par exemple, en Centrafrique et n'a pas vu que les Russes étaient en train de, de s'installer. Elle l'a vu trop tard. Mais tu vois t que oui, elle est, elle est face à une concurrence de plus en plus forte. C'est pourquoi elle s'accroche toujours autant, voire plus, à ce système franc CFA et qu'elle euh, fait des petites réformes, qu'elle euh, qu organise ce sommet où elle fait semblant, enfin, en tout cas c'est l'impression qu'on a d'écouter les jeunes pour les faire s'exprimer et ensuite hop on continue comme avant, on soupoudre un peu et, et surtout on ne change rien. Euh, là je pense qu'elle essaye de gagner du temps avec tout ça, mais ça va être de plus en plus compliqué pour elle de tenir sa position euh, pour des raisons uniquement euh, démographiques d'ailleurs, si on regarde euh, les... Là, je n'ai pas les chiffres en tête, j'ai dû les noter quelque part. Si on regarde la, la taille de la population, où est-ce que j'ai ça Au euh, moment où la, la, la zone franc est créée, au moment de la création du, du franc CFA, euh, où est-ce que j'ai noté ça? Bon, bref. Toujours est-il que le, la, la zone France, à ce moment-là, était beaucoup moins peuplée que la France et aujourd'hui, elle est beaucoup plus peuplée que la France. Donc, ça va être compliqué pour, je pense, le la petite, petit État français de garder sa dominance sur tous ces États. Euh, bon, effectivement, elle perd du terrain, euh, cette France, mais les entreprises françaises perdent des parts de marché, mais elles, leur chiffre d'affaires continue à augmenter, donc euh, tout ça est, est à regarder de près. Elles sont pas en difficulté, les entreprises françaises pour la plupart. Euh, Jean-Louis qui a posé une question tout à l'heure sait que par exemple il y a des, des investisseurs français très gros dans les, les barrages en Afrique de l'Ouest, dans la construction de barrages. Euh, on voit que le groupe Bolloré lui aussi est toujours très présent, même s'il a quelques difficultés au Cameroun depuis quelque temps. Mais voilà, de ce côté-là, les entreprises euh, se portent toujours aussi bien, on va dire. Euh... Je ne sais plus quelle était l'autre question. Mais oui, c'est ça. Sur la question de, du, du lien avec l'Union européenne, en fait, il a, la, effectivement, l'Union européenne joue un rôle, mais la France continue à piloter quand même euh, l'affaire la, et elle doit simplement euh, informer les autorités européennes euh, quand il y a un changement de, de périmètre, s'il si y a un nouveau membre euh, qui s'ajoute à la zone franc ou un autre qui le quitte, ou s'il y a un changement de, de, de valeur pour euh, le français CFA Mais sinon, elle pilote... Euh, la chose. On explique bien dans le livre comment se sont fait les négociations au moment du passage à l'euro. Voilà. Sur la question des économies mafieuses, là je ne saurais pas exactement bien répondre à cette question, mais mais là je pense à... au Cameroun, c'est un autre un autre niveau, mais quand, quand il y a eu cette fameuse dévaluation en 1994 au Cameroun, ça a créé une situation catastrophique d'abord parce que peu avant le FMI avait imposé la baisse euh, la, des dépenses publiques au Cameroun en échange d'un plan d'ajustement structurel. Et le Cameroun a choisi à ce moment-là non pas de se de séparer d'un certain nombre de, de fonctionnaires, comme ça a été fait dans d'autres pays, mais là, il a, lui, il a choisi une voie totalement euh, nouvelle, inédite. Il a choisi de baisser le salaire de ses fonctionnaires. Certains ont perdu 70% de leur salaire du jour au lendemain imaginez ce que ça crée euh, en termes de, de conditions de vie à cela s'est ajouté la dévaluation du franc cfa qui là aussi a fait perdre euh, un certain euh, niveau dit euh, surtout donc aux, aux, aux populations urbaines qui euh, vivent beaucoup euh, des importations de médicaments par exemple qui sont donc euh, qui ont doublé à ce moment là euh, là effectivement ça, cette situation euh, de catastrophe de, de a pousser les gens à, à chercher des moyens de, de survie, ben c'est là qu'une partie, il y avait déjà de la corruption, mais une partie de la corruption euh, s'est beaucoup développée et, et ça a créé euh, quasiment, oui, là, une économie mafieuse euh, dans une bonne partie des, des sphères de la société au Cameroun. Voilà ce que je peux dire. Merci à tous et merci surtout à Fanny Pigeot. On va devoir s'arrêter là parce qu'il y a une autre conférence qui arrive juste après. Alors, ce qu'on vous propose pour la suite, c'est que ceux qui n'étaient pas inscrits à la conférence suivante